Bonjour, je suis en train de faire une randonnée à la montagne et qu'est-ce que je vois Des pissenlits donc forcément je m'arrête parce que les pissenlits c'est très bon, regardez le pissenlit vous en avez sûrement déjà croisé sans savoir ce que c'est ce sont ces jolies fleurs comme ça qui ressemblent un peu à des marguerites, c'est tout jaune et en fait ce qu'il faut faire c'est vraiment cueillir les feuilles, pas les fleurs hein. vous cueillez juste les feuilles, les jeunes pousses et c'est excellent en salade donc pour les reconnaître c'est simple, la grande fleur et vous voyez à quoi ressemble une feuille comme ça, vous les reconnaîtrez sans problème. Il faut savoir que la nature est très bien faite. Le pissenlit, c'est un puissant dépura dépuratif des reins et aussi du foie. Et il pousse vraiment à la saison, donc au printemps, où on a besoin de nettoyer notre corps après les toxines de l'hiver. Je ramasse ces petites pousses de pissenlit qu'on peut se faire en salade, c'est excellent, ce que je vais m'empresser de faire ce soir pour mon repas. Vous faites ça avec une petite vinaigrette à l'huile d'olive, un petit œuf mollet coulant dessus, c'est super bon. Et en plus, vous faites du bien à votre corps. Bonne salade, bon pissenlit, et moi je vais me régaler d'avance, je m'en réjouis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce et abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aide beaucoup. A très bientôt avec plaisir.